Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom, shalom, fidèles téléspectateurs de l'émission Prière avec l'homme de la continuité, que les bons Dieu vous bénissent et qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents de nous retrouver cette nuit, une fois de plus, pour passer avec vous quelques instants dans la prière. Que les dieux très haut vous arrose, que l'éternel des armées vous bénisse. Et qui vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie, vraiment dans la joie, de nous retrouver une fois de plus. Pour passer avec vous quelques moments dans la présence du Seigneur. Shalom à vous, partout où vous nous suivez, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, tout comme en Amérique. D'aigne le Dieu très haut vous bénir et qu'il vous bénisse richement. Nous sommes là pour passer avec vous quelques instants dans la présence du Seigneur comme vous l'avez vu notre sous-thème s'intitule recommande ta nuit ou ta journée à Dieu donc c'est un sous-thème très important qui sera beaucoup plus lié au temps soyez bénis vous qui partagez et vous qui commentez également soyez bénis vous qui cliquez sur j'aime si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Patrick à la veuillez vous abonner aussi. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Alors qu'on a eu un petit problème technique qui fera qu'on puisse répondre à cette vidéo. Et veillez la savourer, n'est-ce pas, sans modération. C'est toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que le bon Dieu vous bénisse. Il y a eu une erreur technique qui s'est produite n'est-ce pas, vers la fin de notre vidéo d'hier, euh, de tout à l'heure. Et voilà pourquoi nous sommes en train de refaire ce message. Un message qui est une bénédiction pour les enfants des dieux. Mon frère et ma soeur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes toujours dans les livres de Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu. Vous pouvez également lire ce passage dans plusieurs livre également de l'évangile dans Jean, etc. Mais avant qu'on puisse en arriver là, j'aimerais que chacun de nous exprime sa reconnaissance auprès de Dieu en lui disant merci, merci pour ce temps favorable, merci pour ce temps merveilleux, prions tous ensemble au nom du Seigneur. Éternel des armées, nous te disons merci parce qu'il t'a plu de nous rassembler dans ta présence avec mes bien-aimés, les papas, les mamans, ceux qui nous suivent depuis l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique. Seigneur, tu es le Dieu qui a veillé sur nous, tu nous as octroyé le souffle de vie, l'être, le mouvement et la respiration. Tu es le Dieu qui nous protège, le Dieu qui prend soin de nous. Nous te célébrons, nous te magnifions et nous t'adorons. Le Dieu aux possibilités illimitées, le rocher des âges, le ressuscité du troisième jour. que la louange te réveille en puissant de Jésus-Christ de Nazareth sois béni Jésus, sois élevé, sois exalté les dieux aux possibilités limitées. au nom de Jésus nous avons ainsi prié nous disons merci Seigneur Jésus toujours dans le même élan nous implorons maintenant la miséricorde du Seigneur. La dit c'est lui qui reconnaît ses transgressions, les avoues et les délaisses, Il obtient miséricorde. Tu vas dire à Dieu de purifier ta robe, de purifier ton âme, ton corps et ton esprit. Prions tous ensemble au nom du Seigneur. Éternel armées. nous te prions de purifier nos cœurs, de purifier nos pensées, de purifier nos imaginations. Que tout ce qui puisse constituer obstacle à notre prière soit ôté. Lave nos robes Seigneur lave nos âmes, lave notre intellect et notre subconscient. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, « Merci Seigneur Jésus Christ ». Bien aimé, nous allons inviter la personne du Saint-Esprit, lui demandant de prendre la direction de notre réunion de prière, lui demandant de prendre la conduite de ce moment qui dispose de notre entendement spirituel et qu'on ne puisse pas prier sur notre propre passion, mais qu'on soit réellement conduit par L'Esprit des dieux, prions au nom du Seigneur. Éternel des armées, nous, nous abandonnons entre tes mains, nous nous confions auprès de toi, te demandant de prendre la direction de nos âmes, de nos cœurs et de nos esprits. Sois le Dieu qui nous conduit en toute vérité. Pendant ces temps de partage, sois avec nous, oriente nous guide-nous et conduis-nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons gloire, louange et honneur à toi Seigneur. Jésus Christ, acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame l'étoile brillante du matin, j'aimerais que tu partages, que tu invites un frère, ne sois pas seul à suivre, invite un ami, une connaissance, envoie-lui les liens et dis-lui de nous rejoindre le long de cette séance de prière, qui sera une bénédiction, sûrement une bénédiction pour lui ou pour elle. Et toi qui serais en train de faire cette œuvre de gagneurs d'âme, le Dieu Tout-Puissant ne manquera pas à te bénir. Nous sommes dans la parole du Seigneur. Et notre prière, nous allons, l'avons intitulée « recommande ta nuit ou ta journée à Dieu ». Tout dépend du temps que tu es en train de suivre ce live. Si tu suis ce live la nuit, donc tu vas préparer ta nuit et la recommander entre les mains de Dieu. Si c'est le matin ou en plein, donc tu es en train de vivre le crépuscule, tu vas également recommander ta journée entre les mains du Très-Haut. Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre Seigneur. On l'appelle Seigneur parce que c'est le Maître. Seigneur qui veut dire Maître. C'est lui qui nous conduit. celui qui nous oriente. C'est lui qui nous guide. C'est celui-là, le Maître. Mon frère et ma sœur, la vie de Jésus c'est un exemple pour nous comme il est le modèle. Or, nous remarquons dans l'histoire de Jésus sur cette terre, c'était vraiment un bosseur. Il travaillait durement. Il parcourait des kilomètres et des kilomètres à pied, à la sang et là, prêchant la bonne nouvelle du Seigneur, proclamant l'Évangile. C'était un bon prédicateur. Il guérissait les malades, comme l'Abel dit, il allait de lieu en lieu, en faisant du bien. Vous pouvez lire cela dans acte chapitre 10 verset 38, 37 à 38. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Et vers le soir, il était sûrement fatigué, ce qui justifie que les disciples avaient l'habitude de dormir la nuit parce qu'ils effectuaient des kilomètres et des kilomètres à pied. Mais Jésus-Christ, en dépit de cette fatigue, il s'est réveillé la nuit et il montait à la montagne de prière pour communiquer avec son Père, c'est-à-dire il naviguait dans le monde des esprits par la prière. Et l'Abbé dit même, un bonjour, il pria jusqu'à jusqu ce que la sueur, sa sueur puisse se transformer en sanglot de sang. Quelle dimension! Un autre jour encore, pendant qu'il priait la nuit et que les disciples dormaient, il va affronter Satan qui venait pour réclamer l'un de ses disciples en la personne de Pierre. Pendant qu'il était réclamé, donc Pierre était réclamé, Jésus-Christ priait, mais le concerné lui-même dormait profondément, et n'était au courant de rien. Heureusement pour lui qu'il avait un bon berger en la personne de Jésus-Christ. Je viens t'informer ma soeur et mon frère que tu es également la personne la plus heureuse parce que tu as le même berger Jésus qui fut le berger de pierre c'est aussi ton berger et c'est le mien est-ce que tu peux acclamer très fort ce Jésus il dit je ne t'abandonnerai point je ne te délaisserai point il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps mon frère et ma soeur j'aimerais que tu dises à Dieu merci de m'avoir également fait cette grâce de t'avoir comme mon berger comme mon bouclier, comme mon gardien, comme celui qui me sécurise. Est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance en disant à Jésus, merci d'être aussi mon berger. Pendant que je dors, c'est toi qui veilles sur mon âme, sur mon corps, sur mon esprit. Pendant que je suis au travail, tu veilles sur moi, tu veilles sur ma petite famille, tu veilles sur mon mari, sur ma femme, sur mes enfants, tu veilles sur mes activités. Élève ta voix, remercie Jésus. Prie au nom du Seigneur. Yahweh, nous te disons merci du fait que tu es le Dieu qui veille sur nous. La Bible dit que tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as veillé sur Pierre hier. Tu as veillé sur son corps, son âme et son esprit pendant qu'il lui-même dormait profondément. Tu n'as cessé de veiller sur cet enfant de Dieu, sur ce serviteur de Dieu, Seigneur, en la personne de Simon, appelé Pierre. La déclare, tu n'as point changé, tu ne fais point exception de personne. Nous sommes plus que persuadés, plus que convaincus que tu es ce Dieu qui veille aussi sur nous. Tu es ce Dieu qui veille sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Même quand on est distrait, Seigneur, toi tu nous protèges. Même quand on est en plein profond sommeil, toi tu veilles sur nos âmes. Même quand on est en train de nous déplacer dans des véhicules, toi tu es le Dieu qui nous protège, qui nous garde même quand on traverse la vallée de l'homme de la mort, tu es le Dieu qui nous épargne entre Dieu comme une baguette magique Tu nous fais sortir du lot de nos ennemis et de leurs filets tu es le Dieu qui protège tes enfants ensemble, nous te célébrons, nous te magnifions nous t'exaltons nous te glorifions au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus Christ des Nazareth. que Dieu soit loué que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Je pense que qu'on va continuer avec notre mission. Que la gloire revienne à l'éternel. Un petit problème de connexion. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Et ma soeur, mon frère, continue continue à partager continue à partager algresser ce problème ce problème de connexion que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment merci merci merci merci de partager merci d'inviter et merci de communiquer que la louange et la gloire te reviennent puis dans le Seigneur un petit souci des connexion, je vous prie de partager un petit problème avec notre wifi, je vous prie de continuer à partager et à partager davantage, merci, merci, merci, un frère qui souffrait d'une maladie, le frère souffrait, mais la maladie a commencé comment c'est à travers une nuit. Comme Pierre fut réclamé là. Lui également, pendant sa, une nuit, il dormait. Il fait un rêve. Et dans le rêve, c'est un porc-pique qui vient le piquer au niveau de son sein gauche, c'est-à-dire à côté du cœur. Il dormait, il va sentir quelque chose qui le pique. Il est en train de rêver. Et il s'égratte. Physiquement aussi, sa main est en train de se gratter. Là, il avait été mordu par le porc épique. Bien aimé dans le Seigneur. Le frère se réveille parce que ça les chatuait tellement. Une fois qu'effectivement, il y avait un petit bouton. Après, il va redormir le lendemain matin. Le bouton n'était plus. C'était une petite plaie qui commençait. Et la plaie va commencer à prendre de l'ampleur jusqu'à commencer à s'infecter. Il va prendre les antibiotiques, pas toujours des changements. Il va se faire injecter. La pleine effet que s'infecter, mes amis. Il va chercher la médecine traditionnelle. C'est alors qu'on va lui appliquer. On lui applique ce qu'on appelle par des, des peaux. De lapins ou de cochons, quelque chose comme ça. Malgré tout ça, la, fée, la plaie ne faisait que s'infecter davantage. La situation était dégradante. alors qu'il va nous suivre, n'est-ce pas, à la radio. Quand il nous suit à la radio, il va venir à l'église. C'était à Pointe-Nord, au Congo-Brazzaville. Là, nous prêchons l'évangile. On va prier pour lui En le oignant d'huile Et c'est alors que cette plaie va cicatriser Vous comprenez qu'une maladie d'origine spirituelle Ne peut être guérie Que par des voies spirituelles Peut-être que tu es là, tu souffres d'une maladie On te donne des produits Ça n'est pas guéri On te soigne, ça n'es pas sous guéri Il faut également songer à la voie Ou à l'aspect spirituel parce qu'il y a des maladies d'ordre spirituel. Cette maladie est venue à travers un songe, à travers un rêve. Une opération s'est faite la nuit et le frère était victime. Ce qui se fit à l'époque de pierre, s'est fait encore aujourd'hui. Alors je ne sais pas la nuit passée, la nuit d'avant-hier, une nuit pendant la semaine passée ou le mois passé, tu as été victime de quel type de réclamation? Cette nuit même, qu'est-ce que le monde des de planifie contre toi? Quel type de réclamation? Ta famille est réclamée par qui? Tes enfants sont-ils réclamés quelque part? Et derrière chaque réclamation, il y a un objectif. Pour Pierre, on devait le cribler comme du froment. Heureusement pour lui, Jésus intercéda. Pour le papa dont je viens de vous parler maintenant, lui, c'était la destruction de sa santé, polluer sur le sein gauche afin d'atteindre son cœur, donc de les cœurs. Je ne sais pas, dans ta maison, la réclamation a pour motif quel sujet Quel est le sujet ou le motif de ta réclamation, voudrais-je dire On te poursuit pourquoi Est-ce pour détruire seulement ta santé ou bien c'est pour t'achever est-ce seulement pour détruire ton travail Est-ce pour effacer ton nom Est-ce pour détruire ta progéniture Est-ce pour détruire ton mari ou ta femme Pour gâcher tes biens Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, lève-toi pour barrer la route à l'ennemi. Peu importe la mission pour laquelle il me localise, il me poursuit et il me suit. Est-ce que tu peux prier avec moi Prions au nom du Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône, t'invoquant Seigneur de nous défendre, de nous protéger, de nous préserver du mal. Sois le Dieu qui veille sur nos corps, veille sur nous. Nous ne connaissons pas quelle est la mission de l'ennemi. Pourquoi nous a-t-il poursuivis Pourquoi nous poursuit-il Seigneur notre Dieu, peu importe la mission de leur poursuite, de leur réclamation, de leur filature, l'objectif pour lequel ils poursuivent tes enfants, la raison pour laquelle nous serons poursuivis cette nuit, soit le Dieu qui veille sur nous, soit le Dieu qui nous garde, soit le Dieu qui nous protège, soit le Dieu qui nous préserve du mal. Épargne-nous des dangers, préserve-nous du danger, préserve-nous du mal, et fasse toute forme de poursuite. Toute forme de réclamation. Au nom précieux de Jésus. Papa, efface les marques de l'ennemi. Efface la mission, le mandat d'amener, le mandat de poursuites, la filature. Que ce soit l'accident, que ce soit l'objectif des morts, que ce soit l'objectif des destruction du travail, que ce soit l'objectif des, des, des destruction des santé des enfants, que ce soit l'objectif de détruire nos biens, Père éternel notre Dieu, ou de nous induire dans des erreurs et dans des conflits. Terrible dans le foyer dans nos lieux d'entreprise dans nos lieux de travail papa efface tout ce que l'ennemi a planifié à travers cette réclamation nocturne nous te recommandons cette nuit que tout ce qu'ils ont planifié de faire contre nous Seigneur, soit nul et non avenu parce que nous te demandons de te lever comme notre bouclier devant l'ennemi pour barrer la route toutes les routes par lesquelles ils pouvaient passer qu'elles soient barricadées par ton ange gardien. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Lève-toi devant la porte de ma maison. Devant la porte de la maison de cette maman qui prie. Devant la porte de la maison de ce papa qui prie. Que ton armée angélique soit déployée. Yahweh. déploie tes anges. déploie tes anges maintenant. Devant chaque maison qui prie de tout cœur. Pourquoi pas devant la mienne. Veille sur nous biens Seigneur. Veille sur notre santé. Veille sur notre corps Veille sur nos activités Veille sur nos projets Veille sur nos études Les études de nos enfants Seigneur notre Dieu veille sur le ministère Veille Seigneur sur tout ce qui est à nous Même sur les finances Au nom de Jésus Christ de Nazareth Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse Et qu'il vous bénisse richement Je vous prie encore Papa, Maman je vous prie encore, maman, bien-aimé, frère et sœurs en Christ, de multiplier, de partager. Partager, partager, partager. Permettez à quelqu'un d'être branché, scotché, et de bénéficier de ce moment. Bien-aimé, toujours dans le même élan. Un autre bien-aimé, c'était la nuit. Là, c'est une maman. Elle s'est promenée avec ses enfants, dans un songe, et elle voit un corbeau tout noir. Le corbeau qui vient, qui atterrit directement. Et récupère l'un des enfants. Il s'envole avec l'enfant. La maman poursuivit les corbeaux. Quand les corbeaux ont commencé à voler plus haut, la maman n'était plus capable de, la, de le rattraper. Et le songe va s'arrêter là. Oh, quel mauvais songe mes amis. Quel mauvais songe, mes frères. C'est un songe qui annonce un esprit de mort dans une maison, dans une famille. Si vous faites des rêves comme ça, priez pour tous les enfants. Mais ne manquez pas de prier, surtout en faveur de l'enfant qui a été volé par le corbeau. Déjà à travers la culture juive, vous allez comprendre que c'est un animal impur. En dehors de la mission noble qu'il a, qu a eu à faire en faveur du prophète Élie. Dans la plupart des cas dans la Bible, nous voyons que cet animal typifie l'un des animaux impurs ou bien l'une des impuretés dans le rang des animaux. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas si tu as fait quel type de rêve. Une autre, elle, ils étaient dans un mall avec ses enfants nombre de cinq. Et après, du coup, il va avoir une main noire Qui récupère deux enfants Et du coup, il se retrouve avec trois Au lieu des cinq Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est des choses qui se font Pendant la nuit Juste un rêve Mais attention, Job 33, 14 nous dit Dieu nous parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et l'on n'y prend point garde Il nous parle par des songes Il nous parle par des visions nocturnes je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu à faire comme rêve. Peut-être cette nuit, la nuit passée, le jour et le mois passé Qu'as-tu fait comme rêve? C'est pourquoi je te prie mon frère, je te prie ma soeur, de ne pas minimiser cela. À travers l'histoire des pierres qui furent réclamées la nuit, il faut comprendre que ces gens d'opération se font aussi jusqu'aujourd'hui. Ce qui était hier d'après astres, hein, 1, 10 à 11, c'est ce qui est aujourd'hui Et c'est ce qui sera demain Alors cela étant On ne va pas attendre Pour vivre les conséquences Ou subir les effets C'est pourquoi je te demande mon frère Je te demande ma soeur De prier encore Et de dire à Dieu Père éternel Barre la route à l'ennemi Barre la route aux méchants Barre la route à tout ce qui a été fait Comme opération nocturne ce qu'on a fait la nuit, ce qu'on a fait le jour, c'est toute forme de réclamation dans n'importe quel domaine, sur ma maison, ma maison, mes enfants, mon mari, ma femme, mes frères, mes parents. Seigneur, ne permets pas cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la blédisse qui est révélée et condamnée. C'est pourquoi on commence à annuler tous les mauvais rêves où tu as perdu des choses. On t'a ravi des portes-monnaies. On t'a ravi des enfants. On a détruit ta santé. Ou quelqu'un t'a bousclé dans un, dans un puits, dans une fosse. Commence par détruire, annuler cela au nom du Seigneur. Alléluia. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu de la Bible, le Dieu très haut, l'étoile brillante du matin, nous annulons, nous effaçons. Nous neutralisons tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été planifié depuis le monde des ténèbres contre nous Seigneur, que cela soit neutralisé, ce qu'on a vu en rêve, ce qu'on a vu en songe, que cela soit annulé, que tous les mauvais rêves de perte, de vol soient annulés, au nom de Jésus, tous les mauvais rêves de souffrance, de misère soient annulés, au nom de Jésus Christ, Père, tout ce qu'on a perdu, on nous a ravis la chance, on nous a ravis les affaires, on nous a ravis les dossiers, on nous a ravis les étoiles, on nous a ravis les vies humaines, on nous a ravi les corps, les destinées. Papa, aujourd'hui que tout cela soit nul et non avenu. Parce que tu as dit dans ta parole, c'était révélé et condamné. Nous condamnons cela au nom de Jésus. Tous les mauvais rêves soient annulés aujourd'hui. Tous les mauvais songes, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Maintenant, nous annulons tout ce qui a été planifié, programmé contre nos vies. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été monté contre nos vies. Soit annulé au nom de Jésus Christ Tout ce qui a été programmé Contre nous, soit annulé Au nom de Jésus Christ Éternel Dieu Tout-Puissant, annule Annule le plan de l'ennemi, annule Le projet du malin, annule tout ce qui a été Monté contre nous, que cela soit Annulé au nom de Jésus Christ Tous les mauvais rêves, on nous a ravis des dossiers, on nous a ravis des sacs On nous a ravis des documents, on nous a ravis, Moi tes papa, euh, la santé On nous a ravis du mariage, on nous a ravis Les parties importantes de nos vie, des choses importantes concernant nos véhicules, nos moyens, nos comptes, nos finances. Père, que tous ces rêves s'annulent dans la vie de quiconque. Au nom de Jésus-Christ, tous les rêves, on nous a ravis des grossesses, on nous a ravis des enfants, on nous a ravis des parents, on nous a ravis des frères et des sœurs. Père, que cela ne s'accomplisse ce point. Nous neutralisons et nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ des Nazareth. Bien-aimés, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu et partage, partage, partage, partage. Que Dieu te bénisse, toi qui prie de tout cœur, que Dieu te bénisse, toi qui partage, que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen trois fois. Donne-moi un Amen plus fort que ça, écris-moi Amen, Amen, Amen, tel que tu écris là, que le Dieu très haut te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Bien-aimé en Christ, un autre bien-aimé, lui va rêver, permettez-moi le termes, on lui a ravi, c'est-à-dire l'une de ses sœurs qui est venue en plein moment de sommeil et qui va lui ravir son organe génital. C'est un monsieur, permettez-moi le terme. On lui récupère son organe et la sœur s'en va dans le noir, il n'a pas pu voir ça. N'a pas pu voir plutôt là où la, la soeur a amené cet organe-là. Il était bien pourtant qu'il se réveille le lendemain matin. Il n'est plus capable de rentrer en érection. Vous comprenez de quoi je parle Depuis ce jour-là, c'est la maladie dite faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle. Sérieux problème dans le mariage, papa. Beaucoup en souffrent aujourd'hui. Vous ne connaissez peut-être pas l'origine. Qui vous a revendiqué pendant une nuit? Qu'est-ce qui a été fait en une nuit qui puisse faire que toute ta destinée soit détruite comme ça? Une nuit peut changer des choses. En une nuit, tu peux être délivré. En une nuit, tu peux être emprisonné pour toute la vie. Je prie au nom de Jésus que... Nos nuits ne soient pas des nuits de destruction de nos destinées, qu'elles ne soient pas des nuits de destruction de nos vies, mais qu'elles soient des nuits de nos délivrances, de nos libérations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père libère-nous, Père délivre-nous, Père affranchis-nous de toute forme de condamnation faite pendant nos nuits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des années, des années, les est avec des sérieux problèmes sur les lits conjugales. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait comme rêve en une nuit. Quand je dis recommande ta nuit à Dieu. Recommande ta journée. Ça veut dire quoi toi qui t'es déjà réveillé. Avant que tu ne sortes de ta maison. Il faut également dire à Dieu. Que toutes les opérations de ce genre. qui ont eu à s'effectuer pendant ma nuit. Qu'elles ne puissent pas. Produire des fruits. C'est là où dit. L'arbre que mon père n'a point planté. Doit être déraciné. Es-tu prêt à déraciner maintenant l'arbre que ton père n'a point planté dans ta vie? Est-ce que tu es prêt maintenant à déraciner l'arbre que ton père n'a point planté dans ta vie? Ce sont des mauvais rêves. Ce sont des mauvaises opérations qui se sont effectuées l'année. Il faut maintenant prier jusqu'à récupérer cela. Comme on vient de, de déraciner et d'annuler ce qui a été planté pendant nos nuits, maintenant nous allons mettre le feu. Que le feu brûle cette sémence-là, négative qui a été plantée sur ton dos. Ce mission-là, cette mission-là qui a été lancée, dont l'accomplissement devait se réaliser dans des jours, des heures à venir. N'était-elle l'intervention de Jésus pour Pierre. Aujourd'hui, sois-en rassuré que ta prière là, que tu fais maintenant avec moi, c'est une prière qui annule également ce qui a été planifié, programmé comme réclamation. On avait programmé quelque chose de mauvais sur toi aujourd'hui. Cela sera aussi annulé parce que Jésus n'a point changé. La réclamation ne va pas produire des effets. Parce que tu t'es levé pour prier et Jésus va barrer la route à toute forme de réclamation contre toi. Est-ce que tu peux prier maintenant pour annuler cela et envoyer le feu Que toute sémence des poursuites, des réclamations, des condamnations soient consumées, calcinées. Que tous les dossiers maléfiques élevés contre toi soient brûlés par le feu de Dieu. Prions au nom du Seigneur. Éternel Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, maintenant nous prions que le feu descende et consume, livré, tout ce qui a été planté contre nous, soit consumé par le feu. Que ton feu s'allume, Yahweh. Que ton feu brûle et calcine les manœuvres du mal dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été programmé, monté, planifié contre nous, soit consumé et calciné par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout dossier maléfique, de maladie, de mort d'accidents, d'échecs, des problèmes, des troubles, des compréhensions dans les foyers, dans les lieux de travail, des limitations, de malédictions. Que le feu de Dieu brûle tous ces dossiers maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'éternel localise tout ce qui a été planté sur, cette, sur ton chemin cette journée-là. Le long de la journée d'aujourd'hui Que le feu de Dieu brûle tout ce qui a été planté Comme ivré pour t'étouffer T'empêcher de croître et de refléter la gloire de Dieu Dans ta maison Tout ce qui a été planté pour étouffer L'étoile de Dieu de croître et de se manifester Et empêcher la gloire de Dieu de rayonner Dans nos vies Papa que cela soit brûlé par le feu de Dieu Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Merci mon rédempteur Merci ma forteresse et ma bannière Merci le Dieu de mon salut pour ton feu qui brûle les œuvres du diable. Merci pour ton feu qui consume les manœuvres de l'ennemi. Merci pour ton feu qui calcine tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Tout ce qu'on a sémé comme falsification, trouble et perturbation dans nos vies. Que cela soit brûlé par ton feu. Cette nuit, nous demandons le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. sur notre champ de blé. Tout ce que l'ennemi a semé pour étouffer la paix dans nos familles, pour étouffer, étouffer, bien Seigneur, la santé et la croissance, que cela soit consumé, calciné par le feu de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame l'étoile brillante du matin, acclame le rejeton de David, acclame le rocher des âges. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je t'encourage encore de partager et de t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime » si ces requêtes ou ces sujets de prière t'édifient. Manifeste-toi par des commentaires, par des partages, mais également en s'abonnant si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne. Je recommande cette chaîne à tes amis, à tes frères, à tes soeurs pour qu'ils puissent bénéficier de ce moment de prière, également de nos différents enseignements. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. On n'est pas là que pour détruire, mais nous sommes là aussi pour récupérer ce qui a été détruit, ce qui a été volé. Ce qui a été endommagé. C'est pourquoi maintenant je te prie mon frère. Ma soeur, je te demande une chose. Dis à Dieu, papa. Tu n'es pas là seulement pour me protéger. Mais tu es le rédempteur. les Dieu qui restaure. les dieux qui répare ce qui a été détruit. On t'appelle aussi les réparateurs des brèches. Répare ce qui a été détruit pendant des nuits antérieures ce qui a été détruit dans ma vie cette nuit moi je viens de me réveiller Seigneur que tout ce qu'on avait sémé pour détruire ma vie mon foyer, la scolarité de mes enfants mes projets mes dossiers mes documents que cela ne soit pas seulement détruit mais que tu me rembourses ce qu'on a pu voler toi qui on a ravi les le porte-monnaie, récupère-le toi qui as vu une personne prendre ton organe génital, l'amener quelque part dans les noirs récupère-le Fais une prière de récupération pendant cinq minutes. Prions tous ensemble. Récupérons. Il dit dans Joël 2. Je vous restituerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Commence par récupérer tout ce qui a été volé. Tout ce qui t'a été ravi. Tout ce qui a été enterré. Récupère-le. Souviens-toi de Jésus. Qui croisa également une femme qui était dans la même condition que toi. La femme de Naïn. Elle avait un fils qui était mort un fils cynique pendant qu'on amenait l'enfant pour l'enterrer en dehors de la ville vers le cimetière Jésus-Christ faisait sa rentrée dans la même ville il va croiser la foule qui allait pour enterrer l'enfant Jésus a eu pitié de cette femme qui pleurait son fils cynique sûrement sa mort n'était pas loin non plus je parie que les jeunes gens du quartier calculaient déjà comment achever cette dame parce qu'elle avait perdu déjà son mari et le seul enfant qu'elle avait c'est celui-là qui venait de mourir je pense, pense qu'on l'aurait déjà taxé des sorcières donc il y a des bomi qui moi nanayo. donc il y a des qui avant il y a des qui c'était des tels propos je pense qui se disaient et cette maman était dans l'anxiété. c'est parce que la bible dit je suis en train de tirer à longueur et de réfléchir par rapport à la scène connaissant les comportements des jeunes gens et des joyeux du quartier je me disais euh, je pense qu'il se disait des choses comme ça. Et la maman était plus que, plus que frustrée. Elle n'attendait plus que sa mort aussi. Et il y avait un Dieu de la justice qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah quitte que nous. De loin, il a vu ces traitements injustes. Ah, bien-aimé, la Bible dit, quand le malheureux crie, l'éternel Dieu entend. Mais quand Jésus entend, il vient pour restaurer, rendre à qui de doigts, ce qui lui appartient. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu invoques aussi le même Jésus. Que tu lui dises Je suis comparable à cette femme de Naïn, la veuve. On m'a ravi mon fils unique. On m'a ravi mon travail. On m'a ravi ma santé. On m'a ravi mon ministère. On m'a ravi mes études. On m'a ravi mon foyer. On m'a ravi les années de ma vie. Père, aujourd'hui, lève-toi comme le Dieu qui restaure. La Bible dit Jésus-Christ s'est approché du cercueil dans lequel on avait placé l'enfant, où le fils de Naïm, il imposa sa main sur les cercueils. La Bible déclare ceux qui portaient les cercueils l'ont abandonné, à même le sol. Et Jésus va ordonner qu'on ouvre les cercueils. Quand on ouvre les cercueils, il ordonne à l'enfant de sortir. Que tout ce qui avait été ravi dans ta vie On a mené pour enterrer Cette nuit Que Jésus Christ était localise, Qu'il me localise aussi Partout, nous avait déjà introduit dans des cercueils Que ce soit une nuit de résurrection des morts, Résurrection des activités commerciales Résurrection des vies professionnelles Résurrection du séjour Résurrection des, des foyers Résurrection de mariage Résurrection des étoiles enterrées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux commencer à prier Et la Bible déclare Jésus-Christ va prendre l'enfant il va rendre l'enfant à sa mère. Les dieux qui restaurent les dieux qui remboursent les dieux qui restituent ce qui t'a été volé et arraché. J'aimerais que tu pries de tout cœur en disant à Jésus fais de même dans ma vie fais de même dans mon foyer fais de même dans ma santé. Ce qu'on a détruit dans mon corps, Seigneur, rends-le-moi. Ce qu'on a détruit dans ma santé Dans ma vie, dans mon foyer Prions ensemble au nom du Seigneur Alléluia Éternel Dieu Que ma vie soit restaurée Au nom de Jésus Restitue, restaure-moi Seigneur Comme tu t'élevas dans la vie de la veuve de Naïd Lève-toi Jésus dans ma vie Que tu arrêtes l'opération enterrement Que tous ceux qui veulent m'enterrer Enterrer mes enfants Enterrer mon foyer Enterrer mon histoire Enterrer mon ministère Enterrer ma destinée avant le temps Que leur mission ne s'accomplisse Parce que Jésus Christ Tu n'as point changé, tu t'es levé Lève-toi réellement Et barre la route à cette foule Qui allait pour enterrer le fils de la veuve d'Enaï Et tente ta main et impose-toi Ramène à la vie Tout ce qui a été plancé dans un cercueil Pour l'enterrement Annule cet enterrement forcé Au nom de Jésus Christ de Nazareth Ne permet pas aux méchants d'enterrer tes fils et tes filles avant leur temps. Ne permets pas aux méchants d'enterrer les étoiles les activités avant leur temps. Ne permets pas aux méchants de gâcher les foyers avant leur temps. Lève-toi comme le Dieu qui s'impose dans ta souveraineté. Impose-toi les long de la journée d'aujourd'hui. Barre la route aux méchants. Impose-toi dans toutes nos voies. Barre la route aux méchants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh nous t'invoquons. Lève-toi et barre la route à tous nos ennemis. Lève-toi et barre la route à tous ceux qui veulent gâcher la scolarité de tes enfants, les finances, les activités commerciales, la renommée, l'image et même la vie entière. Lève-toi pour barrer la route dans ta souveraineté et ordonne maintenant à ce que nos vies soient, nous, nous rappartiennent. Rebâtis nos vies, Rebâtis nos santé, nos foyers et nous récupérons ce qui nous a été ravi. Yahweh, je récupère, je récupère récupère ton organe génital je récupère mon organe génital récupère tes entrailles je récupère mes entrailles récupère ta santé je récupère ma santé je récupère mon travail je récupère ma vie ma vie sur cette terre ma longévité je la récupère ma paix je la récupère ma gloire mon étoile je la récupère je récupère mes finances mes véhicules mes mariages ma, ma vie éternelle je la récupère ma vie de prière je la récupère tout ce qui a été volé, ma vie de crainte de Dieu, je la récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, impose-toi comme à l'époque de la veuve de Naïm. Tu n'as point changé. Impose-toi et restitue, restaure chacun de tes enfants au nom puissant de Jésus. Nous t'invoquons le Dieu très haut. Nous t'invoquons le Dieu véritable. Nous t'invoquons Jésus de Nazareth. La Bible dit, tu n'as point changé. Tu es le même hier. Yeah. Aujourd'hui et éternellement. Lève-toi et restaure. Répare. Répare les organes détruits. Répare les finances enterrées. Ressuscite-les. Ressuscite les activités. Le ministère enterre et ressuscite tout ce que l'ennemi a voulu enterrer. Seigneur, que cela nous soit restitué et restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'élévons le roi des rois. Nous te célébrons le rocher des âges, le dieu de la restauration. Merci de nous réparer. Merci de nous restituer. Merci de nous rebâtir. Au nom de Jésus-Christ, des Nazareth. Bien-aimé, commence à bénir ta journée. Bénis ta journée. Bénis ta famille. Bénis ton fils, ta fille. Bénis tes parents. Bénis ton travail et ton séjour. Que le sang de Christ commence à nous donner la victoire. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Prions, implorons le sang, que le sang parle, que le sang crie, que le sang nous justifie. Prions au nom du Seigneur. Dieu de la Bible, nous implorons le sang, le sang qui parle, le sang précieux, le sang glorieux. Que ton sang nous couvre, que ton sang nous couvre et nous enveloppe. Que ton sang tapisse nos sentiers. Que ton sang crie sur chacun des membres de ma famille. Que ton sang parle en notre faveur. Que ton sang crie contre la, la voie de la mort et de la condamnation. Contre la voie de l'échec. Que ton sang crie en notre faveur. Papa, ceux qui seront dans des salles d'examen. Et qu'on veut manipuler leur intelligence. Exploiter leur matière grise. Que ton sang crie pour les justifier les sécuriser. Papa, dans toutes nos voies. Que ton sang crie en notre faveur. Yamanaria, Korabara, Santa Rakanda Ibaraseke, Yababashika, Rokandaia, Lavandaria, ton sang crie en notre faveur, au nom puissant de Jésus. Merci pour ton sang qui nous lave, merci pour ton sang qui nous couvre, merci pour ton sang qui nous protège, merci pour ton sang qui nous préserve du mal merci pour ton sang qui nous enveloppe. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclame l'agneau de Dieu, acclame l'étoile brillante du matin. Tu vas dire à Dieu que la justice, l'amour et la paix de Christ soient mon partage. Confesse la protection de Dieu, confesse la victoire, confesse la réussite et dis à Dieu que ton règne vienne, mais que ta volonté s'accomplisse dans toutes mes voies. Prions au nom du Seigneur. Éternel Dieu, nous te recommandons la nuit ainsi que la journée. Sois le Dieu qui renouvelle ta bonté comme tu l'as dit. Nous nous réveillons le matin pas pour vivre le calvaire. On se réveille chaque matin pour vivre ta bonté. C'est ce que ta Bible, la Bible nous déclare. Et nous croyons et nous mettons foi fermement à cette parole. Que cette matinée, cette journée du 12, soit une journée au cours de laquelle nous allons vivre ton bonheur. Nous sortirons de nos maisons. Même celles qui, sont, qui seraient déjà sorties de leur maison Papa, que ce ne soit pas pour vivre un malheur ou un calvaire Mais que c'est pour vivre ton bonheur Merci pour ton bonheur que tu renouvelles sur chacune de nos familles Merci pour ton bonheur que tu renouvelles dans toutes nos voies Dans le ministère, dans la scolarité de nos enfants Dans nos vies professionnelles, dans nos vies ministérielles Père, merci pour ton bonheur que tu renouvelles dans nos santé. Merci pour la paix Merci pour la joie Au nom du Seigneur Jésus Nous avons ainsi prié Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus Acclame l'agneau de Dieu Acclame l'étoile brillante du matin Acclame le rejeton de David Acclame le rocher des âges Que l'éternel mon Dieu te bénisse Et qu'il te bénisse abondamment Sois béni papa Sois béni maman Sois béni bien aimé toi qui as pris part à cette séance de prière voilà qu'il y a eu beaucoup de combats techniques mais également spirituels mais c'était des moments merveilleux des émissions d'édification et remplis de beaucoup de révélations mon frère et ma soeur n'hésite pas d'envoyer ce live à quelqu'un partage-le dans les groupes whatsapp dont tu fais partie envoie à quelqu'un par Messenger partage-les dans le groupe Facebook dont tu fais partie et abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné en cliquant sur le rouge, on écrit s'abonner tu cliques là-bas et puis tu cliques sur une cloche, c'est comme une sonnerie on écrit notification il faut cliquer sur toutes les notifications pour que tu sois informé à la prochaine fois quand on sera en direct je répète, si tu t'es déjà abonné tu n'as rien à faire si tu t'es déjà abonné, mais tu n'as pas encore cliqué sur une cloche, une sorte de sonnerie qui est au, au fin, en, en noir, là-bas, en grise, clique sur la sonnerie des notifications, et puis tu cliques sur toutes les notifications pour que tu sois informé une fois qu'on est connecté ou qu'on est en direct. Si tu ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Laissez-nous un, un coup de pouce bleu pour dire que vous aimez la vidéo ou blanc, et les dieux tout puissant vous bénir nous vous donnons des annonces le samedi c'est-à-dire demain à partir de 15h00 ou 14h30 heure des USA si le Seigneur Jésus ne revenait pas nous aurons notre émission tant de réflexions avec l'homme de la continuité là c'est pas des prières seulement mais on va réfléchir ensemble le thème ou le sous-thème s'intitule pourquoi cette prolifération des divorces dans notre génération Pourquoi beaucoup de gens divorcent-ils à notre époque Ce ne sera pas une émission, le pasteur prêche seul, mais une émission des réflexions communes. Donc, je idée, vous donner une idée de débattre et de la conclusion que nous puissions remédier d'une manière à une autre à ces, cette problématique des divorces qui ne font que prendre de l'ampleur c'est très important donc communiquer na pensez yo et le téléphone sera ouvert sur WhatsApp plus 1 331 262 49 03 pour que vous donniez votre point de vue vous réagissiez vous appeliez en direct ou bien vous envoyez un message pour donner votre contribution. Déjà, ayez le temps de réfléchir là-dessus pour que, si Jésus-Christ ne revenait pas, le samedi, donc demain, à partir de 14h30, heure des USA ou 15h pile, qu'on soit en direct pour interagir, interagir et plutôt euh, intervenir ensemble pendant l'émission « Temps de réflexion avec l'homme de la continuité ». Ici, sur la chaîne YouTube, Patrick Alla, la Ministre. Que le bon Dieu vous bénisse, qui vous bénisse abondamment. Vraiment, nous sommes dans la joie de passer ces moments avec vous, de passer ces temps de prière avec vous. Recevez nos chaleureuses salutations ainsi que bénédictions en Christ et Jésus. Portez-vous bien, que le bon Dieu vous arrose, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos activités. On se retrouve avec vous très prochainement dans un nouveau numéro, toujours pour votre édification. Merci pour ce moment. Passez ensemble, que Dieu vous arrose, surtout vous qui partagez et qui vous abonnez. Que Dieu se souvienne de vous et qui vous bénisse. Bye bye, à la prochaine.